Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de La Loi des séries pour euh, une fois en, en plus parler de l'actualité de, de toutes les séries, de toutes les fictions télé en compagnie euh, d'Honora Gandour et de Julia Gabriele qui sont avec moi. Bonsoir mesdemoiselles, comment, comment allez-vous bien Bonsoir, très bien et Bonsoir. toi Bonsoir. Ça va super bien et on accueille une, euh, une invitée bah, qu'on n'avait encore pas reçue dans cette émission, un sacrilège, <rire> mais ah ouais. nous rétablissons euh, l'honneur à l'occasion de la diffusion d'un un unitaire sur France 3, ce sera la semaine prochaine, ça s'appelle L'âme de fond. Euh, elle sera aux côtés d'Elonor Berheim qui est euh, l'héroïne de euh, l'art du crime euh, et on est ravis de pouvoir recevoir Pauline Bression qui est avec nous Bonsoir Bonsoir, merci Et alors juste, je précise, je crois qu'ils ont changé de chaîne, je crois que c'est France 2 Ah c'est France 2 Bon voilà. bah c'est France 2 mais et c'est encore, encore plus exposé <rire> On le retiendra encore plus C'est <rire> ah, France mais... 2 donc c'est encore mieux et on est ravis en tout cas de pouvoir euh, de pouvoir parler de cette unitaire, euh, un nouveau binôme qui apparaît, euh, on, va, on va évidemment y revenir, il y a aussi Stéphane Fraisse qui était dans cette, euh, dans cette fiction, on va y revenir. On va aussi parler d'une actuali autre actualité puisque c'est aujourd'hui que sort dans les salles euh, Une histoire d'amour, euh, le film de Alexis Michali qui sort dans les salles et adapté de la pièce de théâtre euh, éponyme Exactement. dans laquelle tu étais aussi. On va en reparler et puis on a sorti des petits euh, des petites archives de, petit ton, de ton parcours pour essayer d'y revenir euh, Et on va avoir l'occasion évidemment d'en reparler Dans la deuxième partie de l'émission, euh, on avait envie de mettre en, en avant un petit spectacle qui passera à la rentrée un Gros spectacle autour de, des titres de Madonna ça s'appelle Holidays le musical Et on va recevoir Fanny Delay qui sera avec nous Vous la connaissez, elle a fait par exemple Grise euh, à Mogador Elle a fait aussi Resist avec France Gall Donc on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure Mais tiens, allez, alors vous, on va être franc avec vous, on enregistre un peu en amont de la diffusion de l'âme de fond, donc il n'y a pas encore de teaser de disponible, mais on va voir peut-être plein écran une photo euh, de, ce, de ce binôme euh, que vous êtes toutes les deux, dans un instant, parce que je suis en train de comprendre que j'ai oublié de parler de l'avant-première, euh, et on va y revenir <rire> du coup, petit, euh, petit focus qu'on voulait faire, puisque depuis une semaine est disponible sur France 2 l'école de la vie, à la saison 2, portée par Julie debona euh, et euh, la petite piqûre de rappel, un petit teaser de cette saison 2, dont les premiers épisodes sont réalisés par un monsieur qu'on a reçu ici, Slimane baptiste Beroun, qui avait réalisé la série Vortex sur France 2, voici le teaser. Bonjour tout le monde Dans la vie, tout est joué d'avance, c'est vraiment ce que tu penses On va le but voir C'est de préparer les jeunes à rentrer dans la société je sais pour euh, votre maladie. Je crois pas qu'il faut que tu te reposes. Je peux pas lâcher maintenant. J'ai pas le droit. Depuis combien de temps tu fumes je, je sais que j'ai merdé. On sait quoi la prochaine étape Un combat de boxe T'es sa prof. Hein. T'es pas sa mère, Alex. C'est quoi ça C'est les nouveaux programmes de français Vous avec son temps, Madame Mine. vous a ouvert tous mes chakras. Ouais. Tu vois, c'est là que ça se passe. Non, c'est moi. Dans le cube Urgent. Hé. Eh. et maths. À tout âge, on apprend. Allez, c'est parti. Yes. L'école de la vie rouvre ses portes avec une saison 2 inédite. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio avec description toujours la chanson de Clara Luciani qu'on continue d'entendre, composée spécialement pour, pour la série, qui ne figure pas d'ailleurs sur les albums de Clara Luciani. La saison 2 donc, portée par un nouveau prof, après Guillaume Labbé en saison 1, c'est Julie Debona et pour rappel, s'adapter à un format diffusé au Québec. Il s'appelait, je crois, « Vie ma vie » ou « Vie vis-à-vis de, de mémoire » et qui était diffusé plutôt en format quotidien. Voilà, « L'école de la vie » saison 2 sur France 2. Et cette fois-ci, on revient donc sur France 2 avec l'âme de fond qui sera diffusée donc la semaine prochaine. Et, et là, normalement, on devrait pouvoir voir cette belle photo de vous deux. Ah, wow. euh, je trouve, alors pour le coup, les, les photos et, et la photographie de, de, de ce film et donc les photos qui en découlent sont, sont vraiment très réussies. J'ai trouvé que vraiment, il y, avait une, il y avait une patine et quelque chose de, de particulier. Comment vous vous êtes retrouvés toutes les deux finalement dans ce projet avant qu'on en parle un peu plus et qu'on dise de quoi ça parle Alors, comment on s'y retrouvait On ne se connaissait pas avant ben avec Honor, hein, donc... On s'y retrouvait juste parce qu'on nous a dit, voilà, Pauline Bression et Leonor, <rire> vous allez vous <au> desser. <rire> Tout simplement. Je ne vais pas raconter un autre storytelling incroyable, vraiment. On est déçus. Voilà comment ça s'est passé. <rire> et c'est vachement bien, mais ça veut dire qu'on t'a rapproché pour jouer le rôle de cette euh, flic qui enquête sur la disparition d'un euh, grand euh, réalisateur anglais euh, qui vient en pour section. un festival à Dinard et qui, est, et qui est assassiné, retrouvé dans le port... Euh, noyé et lié à la disparition de sa sœur 20 ans plus tôt dans un accident de voilier. Euh, et évidemment, voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui en découle Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière euh... On t'a proposé, proposé un polar, tout simplement, on t'a dit, ça y est, tête d'affiche d'un polar avec Eleanor Berham, c'est pas mal Oui, oui, tout à fait, on m'a vraiment envoyé le scénario, on m'a dit, écoute, euh, regarde un petit peu ce rôle de d'Elise, euh là je me suis dit ah, ça y est elle est capitaine en plus euh, ah, ça non, va. on va prendre du canon <rire> voilà et, euh, et en gros on m'a vraiment dit bon et, et, si ça te plaît est-ce que est-ce que ce rôle d'Élise euh, te tente et Léonore était déjà euh, déjà choisie aussi pour euh, pour le rôle de la grande sœur que, comment on, on, on évidemment on le disait euh, quand on est comédien et qu'on sort des, des feuilletons quotidiens on peut se retrouver pardon dans des meurtres et souvent par exemple quand on se retrouve dans les meurtres on est souvent le bras droit d'un flic par exemple plus expérimenté ou des choses comme ça mais quand on est la capitaine dans un unitaire comme l'âme de fond bon. qu'est-ce que as pris en, en, en termes de méthodologie, en termes de posture, en termes de gestuelle est-ce qu'il est qu a fallu ça, changer ça dépend, on n'est pas forcément le bras droit euh, en fait ça dépend du ça duo ça dépend du que, jeu, ouais. vu que ce sont ouais. que des Joe. là c'est que moi je viens de finir le tournage d'un meurtre à. Oui, aux oui. îles de l'Erinse Oui, oui. <rire> C'est vrai que je peux être un peu considérée comme le bras droit mais parce que c'est en, ce encore une sorte de deux sœurs et que je suis la petite sœur encore donc du coup forcément bah. ça ça oui, fait a un peu bras droit avec la colbe. Oui. Super. Les deux <rire> les les cette super comédienne. J'adore les meurtrages, j'adore les comédies. Nora, tu es obsédée. Donc voilà, mais après, après par exemple, je sais que Stéphane Nénon, euh, qui était aussi dans le Plus belle de la vie, vient de faire un meurtrage Je pense pas que ce soit le bras droit. Comédienne. Fait... Exactement. Donc en fait, ça dépend aussi du, du duo. Mais bon, bref, là, en tout cas, l'âme. Parce de... que gêner une jeune comédien, c'est d'être le lead dans ah bah une oui, fiction oui. policière. Mais en plus, euh... Pardon, mais tu l'avais déjà été dans les oubliés. L'oublié d'Amboise. Oui, oui, voilà. oui, oui. mais j'avais été effectivement un peu bras droit aussi dans l'oublié d'Amboise bras droit de Philippe Bass. Oui. Euh, et, et là, non, là c'était, là c'était vraiment chouette dans l'âme de fond parce que c'était la petite qui va mener l'enquête et du coup tout son groupe d'amis, en fait, la sœur de Élise, donc incarnée par Éléonore, faisait vraiment partie de ce groupe d'amis dont le, le réalisateur qui a été euh, retrouvé mort. Donc Du coup, c'est la petite qui enquête, donc il y a vraiment un, un postulat qui était sympa. Ah un où c'est elle qui va un peu ouais, trouver sa voilà, place. C'est un peu 20 ans après, voilà, moi j'étais exclue du groupe parce que j'étais trop petite. Et euh, que j'arrivais pas à embrasser euh, un, non, un, je un garçon. Et que, que j'arrivais même pas à embrasser un garçon. <rire> mais dit, elle est très volontaire. Ouais, 20 ans, c'est... Ouais. 20 ans plus tôt, elle était très volontaire. Tu voudrais pas m'embrasser Bah non. Elle était ouais. très volontaire. Et Cette séquence de flashback qui est intéressante. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche dans un scénario avant de dire oui on nous Parce que j'imagine qu'avant, tu passais peut-être des castings. Là, on te propose un rôle, et c'est à toi de dire oui ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce que tu T as besoin de voir pour pouvoir te lancer Déjà, il faut le dire, c'est un luxe hein, de pouvoir. Bah oui, euh... Ah oui, oui, oui, non, mais c'est un luxe. Et c'est rare. Hein. Enfin, je ouais. veux dire, euh, le Meurtre, j'ai passé un casting. Enfin, voilà. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, toujours, parce que c'est les mêmes chaînes, c'est. Enfin, mais, oui. euh, mais, mais parfois, il y a des pas projets, les mêmes je pense, dans où. où il oui, n'y a pas de euh, règles. Ouais. Mais oui, comme quoi, il n'y a vraiment pas de règles. Et puis, euh, et puis sur un meurtra pour un, un, un rôle qui était là, je crois, quatre jours, on m'avait demandé si je pouvais passer un casting. Enfin, du coup, il voilà, n'y a vraiment pas de règles. Et donc là, euh, j'avais eu la chance où vraiment on m'a proposé okay. euh, et la bah, première chose c'est qu'on lit et effectivement on voit si, euh, si ça a une petite cohérence le, le pourquoi ils ont pensé à nous et surtout bah, ce qu'il y a à jouer parce ça que... t'excite en fait ouais. Ouais, okay. ouais. Faut, faut, faut regarder ça parce que c'est vrai que c'est que, que, que de l'enquête sans rien de perso dedans, euh, ça peut être un petit, peu, euh, un petit peu plat et un petit peu ennuyeux et bon après c'est pour ça que ça, arrive, que ça arrive très rarement Là évidemment ils ont euh, mêlé à un truc de sœur, un truc de passé euh, Voilà, on en découvre euh, petit à petit plein sur okay. Lise Gignot Si j'étais taquin, je dirais que si tu commences à refuser les histoires dans lesquelles il y a des enquêtes à la télévision française <rire> Tu vas pas beaucoup travailler C'est <rire> ah, quand même d'accord je me tourne vers toi évidemment Nora, parce que tu es notre oui. docteur S Meurtrat et euh, Polar euh, dans cette ouais, émission Ouais, tu es vraiment notre spécialiste Donc tu es, ouais, tu es a priori es typiquement a priori, la, la le cible, client Il va falloir que ah, mademoiselle parle un peu plus dans le micro s'il vous plaît Pardon euh, Parce que sinon on ne vous entendra pas, ce serait dommage parce que Toi c'est dommage, dire, vous avez ah, je tant je, de choses à dire Dites-nous <rire> pourquoi vous êtes la cible et pourquoi ça match ah, Bah d'ailleurs je ne suis pas vraiment la cible suis je... si, dans l'âme de fond, Oui, oh. oui, si, si, oui, oui je suis la cible comme je dis, moi j'aime les Meurtras, j'adore, j'adore le concept du duo L'enquête me déplaît pas, c'est toujours très beau, la dinar, franchement, très jolie d'utiliser le spectre enfin comment c'était amené moi j'ai aimé enfin tu la promesse est tenue le côté mille un petit fois enfin, voilà, c'était euh, enfin. super le casting est canon enfin vraiment euh, voilà après j'ai toujours peur de spoiler moi je sais. Mmh. Bah, <rire> et, euh, si tu arrives à juste pas dire y est l'assassin ça marche en voilà. fait hein. non, ah, non voilà. mais il y a d'autres et bah pour rebondir sur ce que disait Pauline c'est que le spoil n'est pas que sur l'assassin il y a des trucs que tu ne veux pas dire mmh. et donc ouais. par exemple euh, y a, y a des... par exemple je vais vous le dire non, <rire> par, exemple, le dire. non <rire> par exemple je vais pas dire ce que je veux dire les relations entre tous et avec le journaliste comme ça je ne dis rien je ne dis pas qui est qui c'est <rire> hyper euh, voilà ça fonctionne hyper bien tu vas pour regarder ça, euh, tu es plus que satisfait, es content, c'est beau, c'est bien joué, ça déroule, l'enquête elle tient la route, parce que bon tu regardes quand même une enquête donc c'est... Oui. Parce que parfois il y a des polars où l'enquête ne tient pas la route quand même, je, je tiens à préciser. Là ce n'est pas le cas, ah, bah, je ça tient ça la route, c'est des rebondissements, <rire> des surprises. Euh, non tu passes un très... Moi j'étais très heureuse quand j'ai regardé, j'ai passé un très bon moment. Et vraiment les persos, enfin euh, les, les twists et tout, je veux pas trop en dire, les twists ils fonctionnent vraiment bien parce que tu ne le vois pas venir. Parfois, tu le vois un peu venir. Là, pour le coup, tu ne le vois pas venir. Et les, et les comédiens sont extra dessus. Vraiment, euh, rien à dire. Voilà. Bah voilà. C'est pas un petit. venir. Ouais. C'est <rire> Non, mais c'est évidemment très intéressant parce qu'on part d'un postulat qui pourrait être celui d'un meurtre et qui oui. s'en éloigne assez rapidement. Oui, exactement. Pour arriver sur quelque chose qui d'ailleurs est. Même dans être... la forme de l'enquête, ouais. d'ailleurs, ça s'en éloigne. Parce oui. que je suis vraiment euh, seule, toute seule. Enfin. En fait, il y, y a plusieurs binômes. Du coup, oui, pas exactement. des binômes. Mais il y a, voilà. C'est pour ça que il n'y avait pas que ouais. l'enquête. Il y a vraiment des binômes de tout. Et, et ça, c'est hyper riche et c'est vraiment très sympa à regarder. Comment on construit un bon binôme pour que ça matche J'ai des bons comédiens. Oui, mais des bons comédiens, <rire> mais <rire> d'abord, les bons comédiens, c'est pas parce que vous les mettez ensemble que, que l'alchimie la, ah bah, Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Alors là, effectivement, il n'y a pas un binôme tout le long, c'est plusieurs binômes, mais en fait, euh, je suis plus le liant de plusieurs euh, binômes, vu que c'est la seule qui mène l'enquête. Ouais. Et après... Euh, il y a quand même les deux sœurs. Donc, y a il faut quand même, même que l'alchimie la, entre la, la, la sororité... Alors, moi, je trouve qu'il a quand même pas de secret c'est aussi une question de chance hein, parce que ouais. et, et après euh, au, au directeur de casting au prod et aux chaînes aussi qui commencent à connaître un petit peu leurs comédiens de faire bah, de faire des, des matchs d'association ouais. voilà des bons matchs mais parce que parce que au delà du jeu euh, de comment on aime son partenaire dans le jeu il y a aussi dans la vie c'est important enfin voilà donc c'est quand même plus des personnalités et ça c'est c'est le réalisateur, enfin c'est celui qui choisit son casting quoi. Ouais, évidemment. Avec donc notamment un... aussi donc, Stéphane Fraisse, je le disais, mmh. qui est une et figure en... aussi importante. Que j'embrasse, que Amel. je connais très bien. Et Antoine, Antoine, Antoine Amel. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que je pensais à Stéphane Fraisse aussi <rire> parce que c'est. Tu sais, il, il a. Il a. Il fait, Il fait aussi de la réalisation, c'est un, un formidable comédien, puis il a aussi fait du polar pour la télévision lui-même en tant que lead. Son premier film est... est sorti là il y a quelques semaines. Oui. Ouais. Il s'appelait ouais. comment, je me souviens euh, plus Avec l'âge, j'ai pas... oublié sur une histoire d'amour en Israël, il me semble. Bon, euh, non, Dans les Pouilles. Mais non, avec, ah oui, ah, ah, dans les Pouilles, j'en avance Comment joueur. il s'appelle ce film euh, Il y avait d'ailleurs, que la télé. Bon, on va, on en on va, retrouver on pendant, va le retrouver <rire> pendant retrouver... <rire> la pause. Mais voilà, en tout cas, il y a un vrai casting, presque un casting de saga, mais je voyais des gens sur internet qui disaient, ouais, sans avoir vu le film en plus, ils disaient, c'est chouette de voir Pauline et Léonore ensemble. À quand une suite ah bah, Est-ce qu est est qu'on en discute de se dire. Raconte-nous On pourrait reformer <rire> ce binôme. Euh, ce serait chouette, ce serait chouette. Après, on n'est pas dans les petits papiers de ce qui se passe. <rire> je pense qu'il faut déjà que ça plaise. Parce que le principe puis, du lame de fond, euh... c'est qu'elle peut repasser. Tout à fait. Tout Donc elle peut revenir. <rire> Donc on peut vous reformer. Oh. C'est très compliqué ouais. quand on a affaire à un polar de vraiment. Et en plus, tu as des histoires de famille et en plus des histoires comme ça, de ne pas se poler. Donc il faut vraiment. Oui, faire oui, t'as vu, je me. Mais après pas pour faire un compliment parce qu'elle est là, mais Pauline, elle joue très bien la sororité. Parce que même dans Plus Belle, excusez-moi, <rire> je pense que le binôme des deux sœurs est un des ouais, binômes... Alors déjà, le casting physique ouais, était impressionnant, ça, ouais. mais euh, c'est un des binômes, je pense, qui a vraiment euh, le mieux mieux fonctionné. Et, et sur ouais, la fin sûr. de la série, c'était le binôme phare. quoi Et ce côté... Euh, Tendre, mais avec la, enfin le, le, la palette des émotions est hyper bien jouée et ça se retrouve dans chaque binôme que tu fais. Et ah dans ouais, celui-là, dans plusieurs binômes. Du coup. <rire> voilà. Bon, es elle, est, elle est rarement aussi <rire> hein. bah, wow. c'est ça, oh, ça. <rire> Merci. On sent qu'elle connaît bien le terrain, bon, en bah, c'est en fait, chouette aussi les relations de sœurs en plus, enfin, de, mais oui, de, ça de, change. de sœurs, ouais. frères-sœurs. Je trouve que c'est génial parce que tu peux tout te permettre presque. Parce qu'on se permet tellement de choses dans la fraternité, oui, vrai. bien plus qu'avec des amis, bien plus qu'avec euh, les aînés vraiment, tu les parents. Tu enfin, peux justifier en beaucoup en fait, un de choses. Ouais. Tout ce, tu, tu, tu vis tout était, t'es es un peu sans filtre avec les frères et sœurs. Parce en fait, au pire, tu t'excuses après. Mais un truc, t'as le même a... sang, quoi. Donc, ouais, ça te oui, donne oui, un bah. luxe, ouais. le sang. Ouais, ouais. c'est bon, vrai. C'est chouette, je trouve. Et ce duo fonctionne encore une fois très très bien toutes les deux avec Eleanor Berheim que j'aime beaucoup et qui est très bien dans l'art du crime. Tout à fait. Donc, on aime ça. l'âme de fond, la semaine prochaine sur France 2. Autre actu, c'est aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Regardez, c'est la bande-annonce. Ah bah pas de Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là euh, Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est de hein Je sais, chut. Elle est aussi. Tu vas la revoir Bah non, ça n'a pas de sens. Hein. Ok, si tu veux mourir seule, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivé. T'as repéré la danseuse Jolie, hein Un peu jeune, non Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver ni à toi ni à nous. Elle n'est pas là, l'autre maman Non, elle, elle avait un rendez-vous de boulot. <rire> maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fier de toi. Votre cancer est revenu. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé. Je suis incapable de me faire une omelette. C'est compliqué l'amour. Pourquoi ben Parce que tu lis des livres, non, c'est un peu le sujet principal de la littérature. Tu crois qu'on est maudit Toi Moi Papa Maman Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour Qui dure, je veux dire. Bah ben, j'espère pas, je me suis quand même fait chier à écrire ton discours. C'était Et voilà ça s'appelle Une histoire d'amour, ça sort aujourd'hui euh, dans les salles, Oui. Euh, donc porté évidemment par Alexis Michalik. En général, quand vous êtes dans le sillon d'Alexis Michalik, il vous arrive beaucoup de belles choses. Parce que c'est vrai que c'est l'un des, des, ouais. des créateurs de, de, de, de, de, de théâtre et de cinéma qui a vraiment beaucoup de chance. Moi, je l'avais connu à l'époque où il était dans, dans Kaboul Kitchen, ah, euh, mais... où il était comédien dans Kaboul Kitchen. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une vraie, une vraie vision. Alors, c'est adapté de la pièce de théâtre. Totalement. Du même, du même nom, dans laquelle tu étais aussi. Oui. Euh, L'adaptation comme ça d'un format de théâtre au cinéma, ça peut souvent vite être casse-gueule, mais ça donne aussi lieu à des, à des belles expériences. Donc, euh, comment on le ouais. vit quand on est comédien C'était pas casse-gueule. En fait, il a vraiment réécrit. Hein. Euh, dès qu'on a commencé à jouer, euh, et c'est vrai que, franchement, les cinq premières au théâtre, à chaque fois, des producteurs allaient le voir à la fin et lui disaient Mais c'est un film, en fait. Enfin. Et il a dit, bon, euh, on verra quand j'aurai le temps, euh, voilà, on verra. Sauf que bon, du coup, la petite graine, la petite graine était, était plantée. Évidemment, en mars 2020, bon, bah il a eu du temps, comme <rire> absolument tout le monde. Et il a commencé à écrire des versions, mais il a quand même... Il y a vraiment des scènes où c'est les mêmes dialogues, etc. Mais il y a plein de choses qu'il a réécrit, spécial euh, ciné, enfin spécial images. Du coup, c'est pas du tout casse-gueule, je trouve. Et puis, surtout, il est passé par plein de versions, euh, il a été bien entouré. Nous, par exemple, on avait plein de flashbacks, bon, bah finalement, ça, ça a été enlevé. Enfin... Voilà, en fait, ça a été quand même un long travail d'écriture. C'était pas juste, on reprend la pièce, et bim... Euh... Mais c'était un autre travail pour toi, ou finalement, à la place d'aller au théâtre, juste aller face à une caméra, faire ce que tu faisais sur scène Ah ouais, c'était génial. C'était la même chose, en fait. Ton rôle, il, était, il existait déjà, tout était là, ou il a fallu peaufiner euh, Non, c'était quand même différent. C'était différent, parce plus mon, mon rôle, euh, vous le verrez, il est, il est poétique mais il est, euh, il est particulier. C'est dur de pas spoiler ce, ce rôle. Euh, et, et du coup... <rire> Du coup, faut aller le voir. <rire> je sais pas comment parler de ça. C'était autre chose de jouer, de chose. jouer au théâtre et au euh, château. Oui, c'était vraiment un château. Oui. Ok. Oui, oui. Mais c'est vrai que... <rire> bon, bah écoute, on va te croire sur parole. Et on ira le voir. Mais mort, il n'existe pas. C'est un fantôme. C'est vrai. Hein. vrai que une... la bande-annonce, en tout cas, est vraiment très, très réussie. Ah ouais. Ça donne très, très, très envie. Euh, je, je disais comme ça, quand on est dans le sillon de, de Michelix, c'est vraiment un... Ça, ça, ça peut porter chance parce qu'effectivement il a un vrai univers qu'il détaille beaucoup, mais c'est comment travailler avec, avec quelqu'un comme ça qui est partie prenante à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand il fait du théâtre, il intervient partout, enfin on l'a ah bah vu. Ce... Euh, ça peut parfois aussi pour des comédiens, j'imagine, être un peu peut-être étouffant. De bah, ça peut être déroutant au tout début parce qu'en fait, il sait ce qu'il veut. C'est pas... Euh... Il est pas dans la recherche, dans qu'est-ce que... Qu que... Propose-moi voilà. non, non Vraiment il sait. Donc ça peut paraître déroutant et finalement c'est presque rassurant et enveloppant. D'accord. Il faut juste, faut juste faire confiance et au bout d'un moment, de, dire, bon bah, de toute façon y mec, il n'y a pas Le mec c'est ce qu'il veut. Ouais. Qu il sait tellement ce qu'il veut que... Donc finalement il vaut mieux le voir comme ça et lâcher parce que sinon, euh, sinon ça peut être un peu, euh, un peu tendu. Et en fait, si on lâche et qu'on lui fait confiance, il, il sait tout. En fait, il visualise tout quand il écrit, il, euh, il sait tout ce qu'il veut faire. Quand on, quand on sort justement du, du feuilleton quotidien, on dit toujours que ça peut être compliqué d'aller soit au théâtre, soit au cinéma. Est-ce que d'avoir eu la chance d'avoir cette espèce de palier qui est passé par le prisme justement d'une équipe, d'une troupe, comme celle de Michali, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé justement à franchir ce cap pour arriver sur les deux supports finalement, puisque le théâtre et le cinéma sont, sont ouverts à toi avec une seule et même euh, bah après, pièce on... Oui, oui, bah c'est sûr que ça a été une chance incroyable. Après j'étais encore euh, plus belle, sur plus belle. plus belle la Vie, hein, quand on a fait la création de la pièce, qu'on a joué la pièce. Euh, plus Belle la Vie, ils ont toujours été absolument géniaux avec moi. C'est-à-dire quand j'avais des projets à côté, euh, on aménageait les textes, le temps, le, le, franchement, ils étaient absolument fabuleux, donc, euh, donc oui, ça a été un, un super tremplin de pouvoir faire autre chose, mais en même temps, j'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement, enfin, il ouais. a pas eu, euh, moi, je ne l'ai pas vu comme un tremplin, c'est juste que j'ai lu cette pièce de théâtre qu'Alexis m'a proposée, je l'ai trouvée mais merveilleuse. J'avais envie de revenir au théâtre parce que bah on est tous pareils quand on fait que du théâtre on veut faire de l'image quand on veut faire que de l'image on veut faire du théâtre donc voilà c'est genre la même Normal chose classique. classique. Euh, donc du coup juste tout, tout ça s'imbriquait ça bien en en termes de, de timing. Bon, sauf qu'on a commencé en janvier 2020, donc on n'a ouais. pas joué longtemps avant <rire> Le timing n'était pas très bien. Tu <rire> je sais, j'en okay. connais une, elle a commencé ici, dans cette radio, en février 2020. Hein, c'est ah bah, euh, voilà, bah, suis... vrai. Ouais, vrai Je me suis fait désirer, c'est <rire> ma, <même rire> ma même manière. <rire> Vous avez entendu ma voix en deux <rire> <dans> un an. <rire> Mais voilà, c'est vrai que c'est... Et à toutes celles et tous ceux, réalisateurs, metteurs en scène, qui pensent que quand on fait du photo, on n'est pas bon pour faire du cinéma ou de la télévision, la preuve que non et ouais, La et preuve, puis preuve que Je pense que les mentalités... Euh... Je pense, je l'espère, change là-dessus. Pas tout le monde, visiblement. On espère. Mais, euh... mais en tout mais cas... Euh, on espère grâce à, aux multiples quotidiennes, grâce aux multiples séries, aux plateformes, etc. Ouais. Grâce, malheureusement, ça j'ai l'impression que ça y est, ça va reprendre un peu, mais... Malheureusement le ciné euh, n'a pas connu que des beaux jours quand même ces derniers ça mois Ça va mieux années. là non mais Là j'ai l'impression que ça va mieux J'ai que les comprendre 10, ouais. 10, 10, 10, Il y a la sortie des trois mousquetaires qui aide un peu Non même Depuis janvier il y a eu un une ouais, instant un petit, les, les, les gens, gens ouais. reviennent Et c'est vrai que Michalik ça commence à être une marque aussi Ouais carrément Et surtout bah ouais. il a réussi à faire sa marque alors qu'il venait du théâtre C'est quand même assez rare Aujourd'hui des gens vont aller dans les salles pour voir ce qu'ils ont vu au théâtre et je trouve que dans ce mais c'est quoi d'autres exemples de... de Edmond de oui ah, de... mais à part Michel, de pièces qui ont été adaptées ah, bah, bah, au cinéma ah bah il y a le dîner de Con par exemple il y a... mais récemment il y en a juste... ah, de, euh, le père le fils ah bah oui ouais et puis, bien sûr je, je sais pas si voilà, le, le prénom présentant. le prénom ouais, euh, le donc il y en a quelques-uns récent la, ouais, la dégustation récents. un film avec Ah oui, il y en a quelques-uns j'avais vu au théâtre et c'est beau j'aime bien moi de Ouais, c'est du théâtre à, euh, au après il faut faire attention parce que bah, ça peut être le piège, ce que je disais comment est-ce que c'est adapté c'est bah, vrai qu'il y a des films, on voit quand il y a un décor unique, trois personnes et puis juste, euh, on se dit ah oui c'était vraiment une pièce, donc ouais. après ça dépend donc là c'est pas faire. un huis clos, donc c'est ah, bah, plus lui, lucif, il a voulu faire ouais. mille, mille décors différents ouais. il, il voulait pas qu'en voyant le film, les gens se disent ah, c'est une si On revoit <rire> les mouvements. Là, là, il ne voulait pas. Après, ouais. c'est pas. Enfin, euh, c'est son. Non, mais ce qu qui, par exemple, peut être le cas lui, dans mais... le dîner de con par exemple. Exactement. Ah bah bah oui, bah même le prénom. Ouais. Bah le bah le souvent, prénom. ces films, c'est des huis clos. Ouais. Totalement. Et là, non. Et c'est ça qui est hyper cas, Il ne voulait pas que les gens se disent ça. Ouais, c'est trop bien En tout cas, ce qui est extrêmement intéressant, quand on voit ces deux univers de l'âme de fond. À une histoire d'amour, c'est qu'on voit euh, qu'on a une comédienne qui effectivement peut passer d'un un univers à l'autre, ah, ce qu'on n'en doute pas, mais enfin voilà, et, euh, et c'est extrêmement intéressant d'avoir ces deux, finalement ces deux univers qui se font face, parce que voilà, c'est important aussi, c'est un bon signal d'envoyer euh, à, à celles et qui jeu. pensent euh... qu'on ne peut pas le faire quoi. Euh, on a une petite tradition dans cette émission, c'est qu'on aime bien revenir un peu sur le parcours de nos invités, <rire> via notre petite séance photo, euh, <rire> et voyons voir justement... C'est le moment où nous on a peur, c'est ça Alors ça, c'est <rire> évidemment une très belle... Une très belle euh, oh, j'ai euh, pas de sujet encore, vous donc du film et il faut le dire avec notamment Juliette Delacroix qui vient aussi de la télévision On l'a vu dans pas mal de séries, cette photo voilà je la trouve effectivement très très jolie Elle est super belle Elle est très belle, c'est un bel univers Alors on va dérouler un petit peu, on a un ou deux exemples Moi je vais pas avoir toutes les rêves On est au début là Là on est au début début On est au premier rôle Oui dans Plus Belle la Vie Mais avant ça tu avais travaillé oui, mais bon, sur des, sur, sur des petites choses. Ok, on ouais, est ouais, en 2014. Ouais. Alors là, on est en 2015, exactement. 2015, ouais. Ouais. <rire> 2015. exactement Été 2015. Exactement, l'été 2015, avec donc Brian Trésor, évidemment. Le couple, <rire> le, le couple mythique de la série. <rire> euh, ça a failli mal se passer parce que je me souviens qu'il y a une séquence où... Vous, vous on commence des... par un coup de boule, hein, on une est décidez, quand même... Ouais. Euh, Ensuite, un suicide et de... et et un suicide, coma, Une commun. tentative de suicide. Il il y a eu, oh, il y a eu de multiples aventures dans ce couple. Ouais. Comment, euh, quel re ensemble, quand quel regard oui. tu portes justement sur ces huit ans passés dans cette série, dans ce feuilleton quotidien euh, L'expérience que tu y as acquis mais surtout euh, voilà, le, le, indépendamment des, des choses perso qui peuvent y arriver et qui sont parfois de l'ordre de, des, des relations sur un lieu de travail mais là comment tu l'as vécu euh, rétrospectivement ces huit années dans la série bah franchement et c'est pas pour faire parole de bisounours vraiment l'ambiance sur cette série était tellement incroyable mais vraiment parce qu'on sait tous au bout de 3 ans tout le monde te dit attention tu vas pas été dicté la la donc évidemment on se pose des questions est-ce qu'il faut partir ou pas mais c'est dur franchement. de partir Oui et puis en fait il y a un moment donné où on se dit Mais est-ce que toi le matin tu te lèves en ayant envie d'aller au travail Il y en a plein qui te disent bah bof pas trop dit, Alors en fait moi tous les jours je suis hyper heureuse d'aller sur le plateau de Plus Belle la Vie Les gens sont sympas, on nous fait confiance Enfin si on nous fait confiance, auteur, production On a des trucs à jouer Ou en fait si tu n'es pas connu, si tu n'as pas un premier rôle au ciné Tu n'as pas à jouer ça Donc euh, voilà on n'a pas envie de jouer que des trucs lisses Donc franchement dans Plus Belle la Vie Moi j'ai passé 8 ans Exceptionnel parce que j'ai joué des super trucs, j'ai fait de la prostitution étudiante, j'ai été enceinte, j'ai accouché Dans un taxi euh, <rire> J'ai euh, été évidemment kidnappée, enfin je veux dire, des trucs, <rire> wow, euh, des trucs à jouer qui sont super en fait Un se ouais. espèce de choses. <rire> ouais. T'auras tout oui. connu dans ouais. cette série que tu n'en ouais. rappelles pas forcément ailleurs Oui, en tout cas j'espère pas dans ma vie Non, non <rire> bien sûr. Bien sûr, On je croise crois les du... doigts <rire> On croise les doigts pour toi mais, mais et, et, et comment, on, comment on vit justement parce que ces feuilletons quotidiens, ils n'ont pas pour vocation forcément à s'arrêter, en tout cas pas à court ou moyen terme. Là, il se trouve qu'on a l'exemple d'un feuilleton quotidien qui s'arrête. Comment t'as vécu, toi, la fin de la série Bah, moi, alors, de, de manière très personnelle, j'étais un petit peu moins impliquée depuis 2-3 oui. ans. C'est vrai que j'étais quand même beaucoup moins, ce qui n'était pas d'ailleurs évident, euh, forcément, je pense, pour les auteurs, de faire une, une belle continuité euh, aux personnages, à la famille, etc. Donc ça a été moins violent, je pense, que si ça avait été cinq ans auparavant, où vraiment j'étais tout le temps à Marseille et, euh, et j'étais beaucoup beaucoup là. Après, c'est quand même très très compliqué de le vivre, parce qu'on voit ceux qui n'ont pas envie que ça s'arrête. Vraiment, euh, en détresse, c'est un grand mot, mais vraiment est détresse, est triste. Est triste. Ouais, en détresse, c'est triste Et puis, au-delà de ça, on a un peu peur d'être dans une petite bulle, juste un, un, un entre-soi, de se dire non, on veut pas que ça s'arrête. Mais en fait, dès qu'on sort, les gens dehors dans la rue sont tristes et nous disent oh, on est si déçus, on veut pas que ça s'arrête donc en fait on se dit ah et en plus je crois qu'on n'est pas, euh, pas en vase clos euh, à se raconter des choses quoi. en plus je crois vraiment que c'est ça me triste donc évidemment j'étais triste bah, pour euh, encore hier, hier j'ai pris le train quelqu'un dans le train me dit je suis tellement triste depuis que ça s'est arrêté enfin vraiment et en, encore ouais. aujourd'hui quasiment tous les jours des euh, gens nous en parlent donc j'étais triste que ça s'arrête alors que c'était pas forcément le choix ni des spectateurs ni des comédiens et techniciens euh, après, à titre personnel, vraiment, il m'est arrivé tellement de choses oui. que je pouvais pas non plus rêver encore des années étais de... Prête étais prête pour autre chose. J'étais prête pour autre chose parce qu'on a vécu ah, là, qu avec qu il Brian... Qu'est-ce qui va arriver encore Ouais, oh, c'est ça. On trouve toujours, On hein, trouve toujours, mais en tout cas, en termes de cohérence, euh, je pense qu'on avait déjà fait beaucoup de choses pour que le couple Alors, euh, euh, le nombre de gens, <rire> Vu le nombre de gens qui sont passés ne serait-ce que par les Baumettes. la cohérence ouais, ouais, la belle voilà, est le reste la Mais ça veut dire que là, si <rire> la série revenait, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler depuis six mois, tu rempiles pas, toi Oh, c'est toujours compliqué ça, parce que c'est de... toujours des rumeurs, des machins, on ne sait pas exactement. Mais c'est entretenu. Ce entretenu, et nous on fait très attention justement à ne pas les véhiculer, mais c'est vrai qu'on euh, en a reparlé encore cette semaine, les, les, le collectif qui est derrière prend bien soin de ne pas se faire oublier, etc. Euh, mais voilà, mais si jamais il y avait une possibilité, est-ce qu'en est qu tout cas on se pose la question, ou est-ce qu'on se dit finalement, il bah, y a eu un cap entre le moment où je suis parti et bah... maintenant, et que c'est peut-être le moment justement de tourner la page moi j'avoue que j'ai tourné la page, même si ce sont mes meilleures années, hein, fin, fin, très franchement, j'ai tourné la page là-dessus sur cette aventure, après c'est toujours pareil, avec qui est-ce que ça se referait, de, de, euh, quelles sont les histoires qu'on reprendrait, il enfin, y, y, y aurait forcément des questions qui se poseraient. Déjà il n'y a plus de Mistral ouais. Ils l'ont détruit. Ouais. Il n'y a plus oui. le Mistral. Et ils ont, mais ils ont déjà tout prévu, visiblement dans le collectif, ils ont déjà pensé qu'avec tous les effondrements de quartiers à Marseille, ils ont dit que le Mistral a été rayé de la carte comme ça. Donc ce serait dans les futures histoires. C'est ce qu'ils auraient imaginé. Ouais, ouais, non, mais bon, on verra. Ah bah, écoute, très très mais On verra, ça repart, mais euh, je pense qu'il faudrait éviter d'entretenir parce que.. Euh, oui, euh, oui. Et puis on voit que c'est pas forcément garanti qu'un an après ça, ça refonctionne. Euh, et puis c'est bien que les comédiens puissent exister dans d'autres registres aussi. Oui, oui, c'est sûr. Euh... Après, euh, après, je peux comprendre hein, qu'on n'a pas envie que, que, que ça s'arrête, que ça reprenne. Bien sûr. Moi, évidemment, je me poserai des questions, mais en tout cas, ce n'est pas mon souhait premier. Ouais. Et même pour les autres, je pense que c'est chouette d'essayer de, de, d'aller s'épanouir euh, ailleurs aussi. Un plus bel avis 2.0 avec les nouveaux comédiens, ça pourrait aussi, pourquoi pas être le, le. Je pense que les plus déçus, c'est ceux qui n'ont pas vu euh, leur leur personnage, pas leur vie privée à eux, hein, mais leur personnage Chefille. abouti. Oui, voilà ça. ça. Ouais, qui, qui restent un peu sur leur fin, euh, qui ont eu ouais. des années de leur vie quand même, et, ouais. et qui espéraient autre chose pour leur personnage. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Moi le... j'ai ce discours, mais très franchement, si au bout de deux ans dans la série, ça se serait arrêté, j'aurais été vraiment, euh, vraiment dégoûté. Enfin, euh, vraiment, parce qu'on avait encore plein... Enfin, quand je vois toutes les histoires, mais vraiment merveilleuses qu'on a défendues, forcément, ouais. au bout d'un moment, je me dis, oh ben bah, moi, ça y est. mais... Mais à l'inverse, vraiment, y en a... enfin, je comprends, on a envie quand même de jouer là, dans et cette évidemment. Série. Et oui. évidemment. Et il s'est passé, comme tu l'as dit, des tonnes de choses et oui. qu'on ne vit pas dans une carrière, euh, forcément. Donc, Ni dans une vie. Ni dans une vie. Et heureusement. Parle dans ça. la vie, heureusement. On a parlé effectivement de l'âme de fond, on a parlé d'une histoire d'amour, on a parlé effectivement de ce passage dans Plus Belle. Je voudrais qu'on termine sur une dernière photo, euh, un autre projet. Oh C'était un court-métrage. C'était un icône Exactement. Je suis une Mazurka. Euh, c'était quoi ce projet-là autour de la danse, de, de ce que j'avais pu voir alors, et Moi tout. je ne connaissais même pas la danse qui s'appelle donc euh, la mazurka Et, euh, et j'avais envie de danser dans un projet <rire> bon, ouais. Et j'avais vu des castings du coup, euh, où il y avait cette danse-là euh, Mais alors c'était vraiment, c'est rigolo qu'on qu s'arrête là-dessus Parce que vraiment c'était une équipe que je ne connaissais pas Enfin je ne connaissais rien, ni, le, ni la mazurka <rire> ni les gens Je suis et, arrivée, euh, voilà. ils t'avaient vu dans plus belle j'imagine non, même pas. Mais alors même pas, je crois. Hein. Dit, non, il y avait plusieurs sortes de casting et tout. Alors ah pour oui, la Dicone, ah, hein, <rire> moment, on était. Euh, et euh, et en fait, ça m'intéressait d'apprendre une nouvelle danse. Euh, et, et donc, on a fait ce petit tournage euh, toute une nuit sur une péniche et c'est très sympathique. -ce que je je l'ai retenu parce que je voulais justement embrayer vers la suite, qui est est-ce que tu aurais envie à ton tour De réaliser... J'ai réalisé un Nikon T'as réalisé un Nikon aussi Il y a ouais. deux ans Bon, visiblement, il est passé inaperçu. <rire> <rire> on va aller le voir On va aller voir <rire> J'ai réalisé, j'ai coécrit et co-réalisé un icône euh, avec Nadia Zedam, ouais. que j'avais rencontrée sur Plus Belle La Vie, euh, au tout début en 2015, quand je suis arrivée, euh, qui s'appelle 1, 2, 3, Soleil. D'accord. Avec Elodie Varlet notamment, ah, de Plus Belle la Vie, Cécile, la famille. Voilà. Cécile Mazéas, qui a fait quelques guests dans Plus Belle la Vie aussi, équipe technique clairement marseillaise, <rire> euh, et c'était sur euh, l'année où le thème c'était le jeu. D'accord, ah oui, oui, oui, ok, je vois très bien. Et voir. on peut ouais. le trouver euh, enfin, Sur le site des Nikon Ouais, sur ouais, ouais, le Et d'ailleurs c'était très gentil, cette année Il avait été sélectionné, alors que c'était il y a déjà deux ans Cette année il a été diffusé au festival du film féministe De la ville des Lilas oh, euh, Par la jointe C'est pas mal, ça veut bah, dire et, que Et du coup on était hyper contente euh, Qu'il ait re une petite vie, parce que bon les Nikon C'est toujours pareil, ça a une vie Dans assez courte, parce qu'après pour aller dans d'autres festivals C'est compliqué, parce que le le format est vraiment très court. C'est 2020, Donc là, pour les gens qui nous écoutent. C'est 2020, 2020 oui. Tu 2020. prépares peut-être autre chose. Mais t'aimerais, voilà, pour quelque chose de plus long. Oui, j'aimerais bien, mais... Ah. Non, <rire> non, non, j'aimerais bien. Ça, Vu la question, comment tu as réagi quand elle l'a posée, mmh. c'est qu'on n'est pas du tout dans j'aimerais bien, c'est qu'on est, qu est dans ses en train. Bah Très bien. On... Euh, non, non, Sans nous en dire plus, mais il y a un... Non, projet non, non, il y a plein de projets. Après, c'est compl... tellement plus compliqué de, de monter ces projets. Euh... Mmh. Plutôt que d'y interpréter donc, des personnages <rire> On en saura pas plus mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de se préparer <rire> Non après parce qu'on veut vraiment parler d'une autre actualité Vas-y, go, go go go es là pour, On est là pour ça On, euh, on reprend la pièce Smile euh, ouais. Que j'ai jouée la, euh, à la Nouvelle Ève de septembre à la semaine dernière Et on la reprend au théâtre de l'œuvre le 2 juin ah. Et on fera le Festival d'Avignon en juillet Génial ouais. ah, est une et une on super quand même euh, Ouais c'est une super <rire> actue Surtout qu'on est hyper heureux de cette pièce C'est une pièce qui est en noir et blanc donc c'est euh, vraiment la particularité de cette pièce sur un rendez-vous qui a changé la vie de Charlie Chaplin Super. et les co-auteurs euh, co étaient hyper contents parce qu'ils ont trouvé une prod qui euh, fait la, leur première pièce de théâtre euh, avec nous, avant ils faisaient que du one man qui s'appelle Tcholé les Productions et on a eu quand même deux nominations à Molière. C'est vraiment ah, génial grandi. Du coup on était vraiment... Là, y a des mais pardon, des mais la pièce en noir et blanc, je dois être euh, beaucoup moins maligne. C'est quoi le concept d'une pièce en noir et blanc Non, non, mais -ce que, que vous, vous êtes hyper blasé, genre <rire> j'imagine que les, que bah, les costumes sont... Non, hein, êtes... ah, mais on est au-delà du costume bah, non, non, non, non, moi parce que là, ils vont les blasés même. au max. Ouais, ouais, ils vont les blasés, mais bon, <rire> moi je suis là. C'est quoi euh, Alors, franchement, je me suis posé la même question, même en première lecture, je me suis dit... Bon, ça, je pense que c'est un petit truc qu'ils ont écrit en plus, mais ils vont l'abandonner parce que je vois pas trop. Ça va faire enfin, un peu cheap si on dit que c'est en noir et blanc et que juste on est habillé en noir et blanc. Et en fait, non, non, les gars se sont vraiment maintenus à leur idée. Ouais. Donc, on est évidemment euh, habillé en noir et blanc. En fait, c'est beaucoup de teintes de gris. Ouais. Décor, évidemment, pareil. Maquillage, pareil. Ah, il n'y a pas de rouge et... à lèvres. Ah, là, on est sur. Mais s'il y a une fille blonde, comment Ah, bah, c'est dans les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un comédien, ouais. il était châtain. Le châtain, ce n'est pas en fait vraiment à l'œil ah, bah, on voilà. se voit. On se teint les cheveux, on se. Enfin, C'est un, un travail, on a une heure et demie de make-up euh, avant à chaque fois, à chaque représentation, et évidemment un jeu de lumière énorme qui va avec les teintes de gris blanc que Et qu'est-ce qu que ça ajoute cette atmosphère Bah c'est sur le, aller la voir, vie mais... de Charlie Chaplin. Okay. Enfin sur un rendez-vous de la vie de Charlie donc Chaplin. Donc on est évidemment sur un coup bon du coup tout de suite, suite on, est, on est dans son univers à lui quoi. Ok trop bien, ouais, bah, on ira voir. Ah bah carrément Bien donc, sûr qu'on va y aller. Retour donc au mois de juin. Au mois de juin au Théâtre de l'œuvre, à partir du 2 juin. Du 2 juin et on fait aussi le festival d'Avignon au Théâtre des Béliers. Donc allez la voir sur scène pour découvrir effectivement oui. cet univers d'une pièce Au en noir et blanc et ne soyez pas blasés et à la télé et avec l'âme de fond, oui, voilà. fond, de fond. Le 22. la semaine prochaine <rire> il peut peut-être une fuite mais elle ne veut pas nous le dire et donc peut-être un projet en réalisation parce que ça on a compris oh. qu'il y avait quelque oh. chose oh. <rire> il peut y avoir des articles dans Télestar Pauline ouais, <rire> prépare son long métrage <rire> <rire> alerte alerte alerte c'est cadeau euh, on, va, on va tranquillement se diriger vers la fin de l'émission on a encore, euh, je vous intéresserai à un film qui sort aussi mais lui la semaine prochaine à ne pas manquer qui est vraiment un film coup de poing que moi j'ai vu la semaine dernière en projection et qui est vraiment un truc à ne pas manquer. Ça s'appelle La Conférence. On va en parler dans un instant, mais auparavant un spectacle aussi qui sera à la rentrée. Euh, on va voir apparaître la photo euh, à l'écran, plein écran. écran yeah, vous allez yeah. la voir. Ça s'appelle Holidays, le musical. Ce sera à partir du mois d'octobre, c'est ça, Fanny On commence le 29 septembre. 29 septembre. Et attention, ça approche. C'est Oui. Ça approche. C'est oui. euh, <rire> un peu donc une, une histoire originale teintée de reprises des chansons de, de Madonna. Absolument. Alors réponds à la question des filles. Euh... Oui, j'arrive pas à te trouver, tu es en Et rose. C'est pas toi en brune là-haut en... J'ai une perruque brune, ouais c'est moi en brune. Ah. Ah. De profil là-haut. Euh, de quoi ça yes. parle alors, cette, ce spectacle Eh ben, c'est de, oui, de Louise, donc, qui est la demoiselle blonde euh, Juliette Béa, jouée par Juliette Béat Et euh, donc c'est une héritière d'un grand vignoble euh, très riche. Et il se trouve qu'elle qu qu qu rassemble ses amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis 14 ans pour un événement particulier que je ne vais pas spoiler. Ah, <rire> Quoi, et, euh, et donc ces quatre amis qui ne se sont pas vus Depuis euh, 14 ans se retrouvent dans ce vignoble euh, Et euh, entre souvenirs Et révélations, euh, il va se passer plein de choses quel, quel parcours Parce que moi je me souviens que quand je t'ai connu Il y a quelques années maintenant euh, euh, sortais de Résiste effectivement On va en reparler mais sortais de Résiste et puis c'est vrai que bah Tu faisais des comédies musicales, t'es es même été prof, je crois. Tu es toujours d'ailleurs prof ou tu été prof à l'ICOM Tu as donné des cours à l'ICOM J'étais prof à l'ICOM, maintenant je suis prof à NS World. Donc tu donnes des cours, bref. Et c'est vrai que ce qui est toujours compliqué quand on aime l'univers des comédies musicales, c'est de devenir lead. En tout cas, d'avoir dans les rôles principaux des comédies musicales. Donc c'est vrai que je me souviens que tu avais. J'ai bien ramé, c'est ça parce que Tu as été parce que tu. Tu as bataillé parce que je me souviens que Gris, tu le voulais par exemple. Tu vois, c'était vraiment un truc, un projet sur lequel tu voulais bosser. Et donc là bah l'héroïne oh, euh... de ce spectacle euh, à la rentrée quoi Ouais bah après c'est comme, comme toi, comme tous les artistes, il y a beaucoup de casting, euh, beaucoup de casting sur lesquels on n'est pas pris, dont on parle pas sur les réseaux sociaux évidemment, <rire> mais euh, c euh, voilà c'est... C'est mais on commence, ouais. c'est les bloopers, les self-tape, des, self -tate, ouais. des ouais. trucs comme ça, mais euh, non C'est... Des qu qu'on pense qu'ils vont se faire et à la dernière minute ils ne se font pas. pas Exactement, ça. non c'est l'histoire je pense de, de, de, de tous les artistes et puis bah voilà, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres avec des gens, il y a des castings qui se passent bien et, et puis voilà je je continue de, de moi aussi prendre des cours, de me former tout le temps, d'aller voir des spectacles à Londres, enfin j'essaye d'être de, de, de, là quoi. Comment Parce que comment on s'attaque à, à Madonna quand même On ne s'attaque pas à Madonna, <rire> on, la, on, essaye, on la caresse on, voilà, on, la, on la salue vraiment très bas. <rire> non bah c'est un, une chance de fou parce que c'est un répertoire, enfin moi j'ai dansé. Euh... Sur ma jeunesse, sur Madonna, encore maintenant. Et ça m'a, genre, j'ai 54 ans. Ça. Et euh, non, non, c'est un, un, Nora, un plaisir. On s'en je... tous les deux. Moi, je l'ai rencontrée, avec elle. En c ça. Non, non, mais c'est un répertoire qui est feel good. C'est très ambiant, c'est très fun. C'est la Madonna de quelle période Alors, vous reprenez celle des années 80, 90. Il y a un peu de tout. En fait, ah, on représente chacune un petit peu une période. Et toi, tu euh... représentes laquelle euh... Frozen, non enfin, Alors enfin, moi, c'est plutôt avec... genre Vogue. Ah ouais, ouais. c'est ça. Ah, j'adore. Ouais. Ouais, Et la chanson la plus jouissive pour toi à chanter euh... Vogue. Ouais. <rire> <rire> <rire> euh, wow. Non, mais puis c'est bien parce que c'est une artiste qui est aussi engagée sur, euh, sur, sur plein de choses un peu euh, de société. Donc euh, c est, c est... Non, je suis vraiment très contente Vous de avez cette commencé création. à bosser sur scène euh, on, alors peu. On a fait ce shooting photo, on va tourner le teaser du spectacle bientôt Il y a le décor qui va arriver au théâtre, là. c'est vraiment le début du on a projet On n'a pas dit c'était d'ailleurs si. C'est au théâtre de l'Alhambra Voilà l'Alhambra, c'est quand ah, même oui. un très beau théâtre à Paris ah, hein. ah, oui, est On est beau. très contentes Voilà donc c'est vraiment le début du Et donc tes journées là c'est quoi, tu, tu danses, t'es en préparation physique très intensive Et eh ben là chantes, euh, tu... ouais, je suis en fin de tournée avec Grise en fait Ah ok <rire> voilà. ouais, Donc là je vais finir en mois de juin à la tournée, là je dans le rôle de Sandy et voilà, donc là je finis Grise tranquillement en juin, et puis on commencera les répétitions pour Holidays mi-août, je pense. Ok, ah oui, c'est assez cool. Et d'ailleurs, pour les fans de Grise, j'en profite, depuis quelques jours, disponible sur Paramount Plus, une nouvelle série musicale de Grise, qui est un préquel à Grise, qui a été fait sur justement la bande de filles qui tourne autour de Sandy. Les Pink Ladies, qui est arrivée sur Paramount Plus, et donc avec des vrais numéros musicaux, une comédie musicale. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Et en tout cas, cette, ce, ce spectacle, donc à partir du 29 septembre, euh, on vous fera venir toutes les quatre à la rentrée. Avec grand plaisir. Pour nous en parler, peut-être même pour nous faire un petit live. Parce que, alors, moi, je sais que les petits lives, tu les, tu les maîtrises très bien. <rire> tu t'avais vu avec, avec, avec d'autres groupes avec lesquels tu été, mais tu faisais des reprises de titres. En mode jazzy sur scène, on s'était dans un petit théâtre à côté de l'opéra. Ouais. Euh, on fait toujours euh, ça. Bah ouais, on, on, on fait, fait des, des toujours. festivals et tout. Euh... Et ça marche bien toujours. Ouais, c'est cool. Revoyons aussi avec toi quelques petites photos parce qu'on est allé plonger évidemment oh my God. avec toi aussi. <rire> non, alors ça, c'était pas tour. non plus. Photos, euh, la cool. cool. Ah, ça va. <rire> franchement, c'est sympa. J'ai pas été trop super difficile. Bon, j'ai pas été trop difficile, mais voilà, tu as été deuxième rôle effectivement dans deuxième rôle principal dans. Oui, j'ai repris le rôle après la Delos, de l'eau, Pardon, la question, on te l'a posée 10 000 fois, mais c'est une grande dame de la chanson. Quand on travaille avec France Gall, euh, qu'est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui de cette oh. expérience Il en reste... Euh, moi, ce que j'ai le plus retenu dans le travail avec France, c'est euh, sa passion pour la musique, vraiment, quand elle parle des chansons euh, qu'elle a interprétées. Elle, euh, tu sens qu'elle elle les vit, elle est hyper passionnée, elle est très intense. Et c'est quelqu'un qui... Ben, c'est Dion c'est pas, pas quelqu'un qui a une grande voix et qui peut chanter des chansons à voix. Mais par contre, c'est quelqu'un vraiment qui a une, la musique dans la peau, qui, qui s'est battu pour plein de choses, qui a fait beaucoup de... Enfin, ils sont allés construire des écoles en Afrique. Ouais. enfin C'est quelqu'un de très engagé, qui a des valeurs vraiment euh, très fortes et qui, et qui utilise la musique pour faire passer des messages importants. Et ça a toujours été ça. Elle m'a toujours dit, cette chanson, elle parle de ça, faut que tu penses à ça, faut que tu défendes tel truc et telle personne. Les gens, ils parlent de... Enfin, moi, j'ai je vois la musique différemment depuis que j'ai travaillé avec elle parce qu'on est plus sur des notes et une mélodie et, euh, et de la technique vocale. Quoi, ouais, ouais c'est vraiment euh, dans l'interprétation, dans les valeurs, dans la musicalité, dans les ressentis. Euh, bah c et c'est toi toujours... à gauche Ouais. Ah, <rire> oui, ah, je repasse mais. mais... Ouais, c'est ah ça, non <rire> <rire> Tu es toute, toute aussi belle devant moi. Dans euh, non, mais belle est... Mais elle est belle cette photo. Mais ben, vous voyez la différence, hein, c'est que moi je dis France. Elle dit France. Et ça, c'est est la classe. Quelle est la... Je reprends à la question que tu as posée euh, Julia tout à l'heure sur, euh, sur Madonna. mais non, quelle je ne pose que pas cette question, non. Que tu as aimé le plus chanter euh, de, de cet univers-là euh, ouais. Moi, la chanson euh, de France Gall que j'aime le plus, c'est la déclaration d'amour. Mmh. Mais après, dans le spectacle, celle que je préférais, c'était les accidents d'amour que je connaissais pas. Ah moi je la je connais, connais pas. Ouais bah écoute là elle est incroyable okay. et je l'ai découverte pour le spectacle et le tableau était incroyable c'était la fin du show et enfin il y avait tous les danseurs et tout c'était vraiment un... toi tu danses aussi du coup ou Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais, moi je fais la. Bah, en elle fait, fait, fait quand tu fais ouais, la comédie, comédie musicale, musicale et, tu danses euh... forcément. Oui, parce Ou bah, donner... que ouais. On ne va pas faire offense de dire que je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus à la comédie musicale type Broadway que mmh, le mais le, mais as le des... musicaux français. Oui, okay. et okay. donc il y a un espèce de ah mélange. Bon, mais qui de... existe, c'était français. Oui, j'ai oui, fait. Mais très inspiré. Mais très inspiré de ça. Et c'est vrai qu'il cours des. Des écoles comme l'ICOM sont vraiment très centrées sur, le, sur les comédies musicales un peu à la Broadway Oui, à NSW c'est pareil, il y a des affiches Broadway, West End partout. C'est vrai, je vais très souvent à Londres voir des comédies musicales, j'adore ça. Et c'est laquelle la dernière que tu as vue et que tu as aimé Eh ben je suis allée, la semaine dernière, j'ai vu Newsies, qui est okay. une adaptation du film de Disney qui était incroyable. J'ai vu Six, qui est un spectacle de fou. En fait, c'est six chanteuses qui racontent l'histoire des six femmes d'Henri VIII. Et c'est un truc oh, de fou, c'est ah, incroyable, ah, j adore j adore vraiment regardez ça s'appelle Six c'est un truc de fou Et j'ai vu... Ah donc t'en fais euh... plusieurs, tu prends ouais, un Eurostar, ouais. tu t'en ouais, fais 3-4 et tu reviens Et j'ai vu la Reine des Neiges aussi, Frozen trop ah, trop Très bien, très oui, bien Et d'ailleurs, petit <rire> rappel, à partir de la rentrée aussi, il revient à Paris euh, Madame mia qui revient oui. pour une nouvelle session et qui était vraiment alors pour le coup réussie euh, moi j'avais adoré, ouais. la façon, pourtant de la version française j'y partais vraiment à reculons et en non, fait ils ont super soigné les textes français ouais. et c'est génial Mais il y a plein de comédies musicales Broadway qui sont à Paris et notamment aussi grâce à Michalik parce qu'il fait les producteurs et aussi les producteurs, ouais. et y a, ça arrive franchement, les spectacles Broadway arrivent à Paris et ça fait plaisir. Et ça wow. fait plaisir, le théâtre ouais. du Châtelet qui les met très très ouais. bien en, en avant aussi mm -hmm. et, euh, et voilà et là tu, tu peux remercier Julia parce que je suis sûr qu'elle <rire> se dit putain il a oublié de me poser la question, de me faire chanter un extrait d'une de, de, <rire> chanson de France Gall tu vois que j'adore, qu'on n'a pas connu, alors cette chanson que tu Connaissais pas et que tu as découverte, tu saurais la faire là? Un petit extrait. Moi, ah oui, j'ai cru que tu ouais. non, bon. <rire> non. <rire> non, non, non, allez, allez ouais, tu veux ouais, chanter ouais, aussi? Bon, ok, toi euh, aussi. Non, que, euh, le refrain c'est euh, de nos jours, il y a des accidents d'amour. Tu une batterie, de nos jours, il y a des chansons qui tournent au cours. Je connais même plus les paroles. <rire> Mais qu'elle voit Mais évidemment ah, Dans Résiste euh, Qui comme beaucoup De spectacles musicaux N'est pas sorti en DVD Sur la deuxième époque Je crois que la première est sortie Oui ils ont semble... fait une captation Au palais des sports Donc du coup C'est Léa qui joue Mais regardez ce DVD Il est incroyable Il est incroyable il est ouais, incroyable tu sais. Et voilà Et sinon euh, On en reparlera en septembre Mais Holidays Le musical qui va débarquer J'ai une dernière photo Peut-être que tu vas pas percuter Sur le coup Parce qu'on ne voit pas Mais est-ce que tu comprends Pourquoi j'ai choisi ça C'est mon canapé Je voulais savoir Ce que vous en pensez Il est pas mal c'est pour quoi tu la session. Non bah pas oui. du Ah oui De quoi Ah mais toi tu es incroyable. <rire> on parlait de quoi Un salon parce que en fait tu as initié juste après le Covid un concept que moi j'ai trouvé génial. Est-ce que tu peux nous en parler de, en deux mots Ouais en fait euh, bah moi aussi j'ai eu du temps, <rire> du coup, bon pas comme Michalik mais pendant le Covid. Et en fait j'ai lancé une chaîne YouTube, on fait des concerts dans des endroits atypiques, donc des AirBnB, une église, des choses comme ça. Et donc on est parti en Laponie faire un concert avec une chanteuse de l'Opéra d'Helsinki et son pianiste au fin fond de The pour ça je pense que ça a pris la neige et tout. Mais ouais, on a fait 5 6 études Et surtout le fait euh... de débarquer dans le salon des gens aussi. Génial, euh, ouais. on ouais. peut te louer euh, pour <rire> nos anniversaires. Absolument. Ah, ah, bah, bah. Bah. Et non, c'est chouette parce que moi je suis passé côté Enfin, Réal du coup, prod des présentations, enfin je suis présentatrice de l'émission du coup. Mmh. Et euh, c'était cool de mettre en avant des artistes aussi, de... parce qu'il y a le concert et après il y a trois chansons originales, c'est pas de cover, et il y a une interview après. Donc euh, c'était fun pour moi de Génial. C'est à ta place. Peut-être <rire> <rire> tu vas lancer un podcast aussi bientôt. Ah, J'adorerais, mais bon, il, il faudrait non, des moi, journées suis... de 48 heures. Moi, je ouais. me souviens, ça a été <rire> un, un énorme projet, il a fallu monter un, une participation avec les, les gens pour le, pour le monter, enfin c'était compliqué, ça on vrai. sortait du Covid et de la, du confinement. J'avais trouvé que le projet était merci. vraiment super original, donc euh, voilà, c juste... et ça existe toujours Oui, oui, bah ouais. là je suis en train de faire des dossiers pour chercher des fonds parce que c'est parce ouais, possible cher. de payer de sa poche tout le temps. Bah, surtout pour aller en Napoli, Oui, c'est ça, mais euh, oui, mais parce qu'on avait fait un ulule, les gens avaient, d'ailleurs merci encore tout le monde, mais euh, bah, voilà, non c'est toujours en cours. Alors. Bon, eh ben, écoutez, on croise les doigts si vous voulez louer euh... Fanny Delègue. <rire> euh, je t'appelle. je euh, t'en prie. On <rire> viendra avec plaisir. On va terminer cette émission avec un film euh, vraiment à ne pas rater. Alors évidemment, je l'ai gardé pour la fin parce que euh, ce n'est pas une ambiance très, euh, très, très gai. Mais c'est un film vraiment à, à ne pas rater. Euh, c'est un, un grand moment d'histoire qui sera déroulé de, de devant vos yeux. Ça sort la semaine prochaine. Euh, ça nous vient tout droit d'Allemagne. Ça s'appelle La Conférence. Euh, je ne vous en dis pas plus, je vous en parle juste après, après cette petite bande-annonce. Toilette. Gruppenführer. Ich bin kein großer Freund von Besprechungen. Gewöhnen Sie sich dran. Das ist wie beim Kameradschaftsabend. Am Ende geht es immer darum, wer den Hut auf hat. Nur ohne Bier. Hey, junge Mann, wer ist das? Sturmmannführer, wenn ich es richtig erkenne. In dieser Runde. Komm in Berlin, Obergruppenführer. Stimmungsbild? Dr. Stuckert äußert sich gewohnt, kämpferisch. Dr. Bühler schwert sich über die Juden im Generalgouvernement. Ist alles wie gehabt? Zum Grund. In unserer Zusammenkunft bitte ich Sie, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf das alle erforderlichen Vorbereitungen für eine Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Das ist die Zielvorgabe. Die Aufgabe, die das Schicksal uns gestellt hat. Wie hoch ist der Personalaufwand auf unserer Seite? Alle wollen ihre Juden loswerden, keiner will sie haben. Wir befinden uns in einer kritischen Phase des Krieges. Der Krieg ist kein Hindernis. Er ist eine Chance. Gerade im Krieg eröffnen sich uns doch Räume, die uns im Frieden verwehrt sind. Wenn wir uns der Juden nicht erwehren, werden sie uns vernichten. Sie lagen doch selber in Schützengraben. Wir haben auf Soldaten geschossen. Nicht auf Frauen und Kinder. Der Druck im Kessel steigt. Jetzt ist die Situation reif, die Judenfrage in der endgültigen Lösung zuzuführen. Je vous demander une petite interpréhension. Fortsetzung, en 10 minutes. Ça s'appelle la conférence, du nom de la conférence de Vincé, euh, qui s'est tenue en janvier 1942, euh, qui s'est passée dans, un, dans une villa, euh, et pour info, la villa que vous voyez de l'extérieur, c'est la vraie villa dans laquelle s'était tenue la conférence de Vancey. Ils sont allés tourner les, les, as, les aspects extérieurs. Le reste a été tourné à Berlin. La conférence de Vancey en 1942 qui a mis au point la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, où 15 dignitaires du régime nazi se sont réunis euh, d'une manière assez comptable. Ils discutaient autour de la table de toutes les questions euh, relatives à la solution finale, comment la mettre en place, qui épargné, qui ne pas ne pas épargner, pardon. Euh, ça s'est décidé en 1h45, 1h50. Donc le réalisateur a pris le parti de le faire en temps réel. Donc on assiste quasiment à toutes les négociations entrecoupé de petits moments euh, de brunch pour euh, se, se relaxer, euh, pour les d'unité nazis, qui décident, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, pour les juifs, pour les enfants, pour les juifs qui ont combattu avec les Allemands, quand, on, quand ils ne sont que demi-juifs, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les épargne, est-ce qu'on les épargne pas Et puis la dernière partie, expliquer comment la solution finale va être faite, euh, en mettant en place évidemment les chambres à gaz, euh, ça dure pendant 1h50, la fin est absolument... Tout aussi terrifiant, c'est-à-dire qu'en fait, le, le résultat a pris un parti qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule note de musique. Là, vous l'entendez dans la bande-annonce, il n'y a pas une note de musique du début du générique à la fin du générique. C'est terrifiant tout. dans l'état. Il n'y a pas besoin de rajouter Et quoi puis, que il n'avait soit... pas envie que la musique puisse humaniser quelque bon, chose ah, ouais. ou suggérer quelque chose d'autre. Donc, il a voulu que ce soit de manière brutale. Et vous les voyez discuter les uns les autres en disant, ouais, mais moi, il faut que moi, je veux bien mettre en place la solution finale, mais il faut d'abord me débarrasser de ceux qui sont chez moi. Enfin voilà, c'est clinique, c'est épouvantable. Mais où est-ce qu'on peut voir ça C'est au cinéma. Ça sort dans les salles à partir ah de la semaine prochaine. Chaîne. Le 19, je voulais vraiment le mentionner parce que c'est un film qui est important. Ça a fait, on, a, on, a, on a célébré, commémoré les 80 ans de, de cet événement historique qui a vraiment fait basculer la guerre, la guerre de 39-45. C'est un, un film important, je trouve, euh, et vous verrez, c'est glaçant dans ce qu'on entend. Euh, et dans ce qu'on voit, hein, les, les mecs se séparent à la fin en se disant « Bon, bah, écoutez, je vous laisse, j'ai une autre réunion, je dois m'occuper du, trai du traitement du courrier de la poste. Enfin, » voilà. Donc euh, les mecs passent d'une réunion à l'autre d'une manière assez euh, technocratique et assez glaçante. Ça s'appelle « La conférence », ça sort la semaine prochaine. Alors, évidemment, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais euh, c'est un film important pour le devoir de mémoire. Et euh, bah, voilà, je vous le conseille vraiment aussi de le découvrir euh, à, dans les salles à partir du 19 avril prochain, ça s'appelle La Conférence. Voilà, je voulais vous, vraiment vous préciser ce film. Euh, merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Je rappelle, merci. alors attention, Des, je deux femmes fais... ouais, ouais. Deux Des femmes très inspirantes aujourd'hui. Oui, femmes très inspirantes et très, et très positives. Je rappelle euh, que euh, L'Âme de fond c'est la semaine prochaine sur France 2 on et, que et que c'est super avec Eleanor Berheim et avec Pauline Bression euh, on rappelle aussi que depuis aujourd'hui est sortie une histoire d'amour dans les salles euh, et que donc à partir du 2 juin <rire> revient au, ciné euh, au théâtre euh, Smile avant le festival d'Avignon, wow, voilà merci. pour la <rire> merci ah, et je profite, je remercie aussi vraiment euh, Patricia de France Télévisions qui nous a permis de faire cette émission, euh, vraiment encore une fois merci, et enfin Fanny qu'on retrouvera à partir du 29 septembre à l'Alhambra pour euh, Holidays, le musical euh, Voilà. et puis bah, les concerts la tournée grise qui se poursuit, enfin bref, voilà tout va bien, de temps en temps des petits concerts dans des cafés-théâtres, des choses comme ça aussi, quand on, oui, on, on du peut bar, des piano <rire> bars et tout ça. Important, vous reviendrez à la rentrée, hein, avec, avec grand les plaisir. quatre filles, vous viendrez nous en parler. Merci à tous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries. Merci de nous avoir suivis.